Toutes les activités sportives, la ceinture pelvienne et le tronc sont des éléments extrêmement sollicités. En ski alpinisme, en montée comme en descente, il est primordial de savoir contrôler ces éléments pour maîtriser sa posture. On a déjà vu comment travailler les muscles impliqués dans la mobilité du bassin et du rachis. Il est important aussi de savoir les relâcher et les étirer. Axel Mollaret de l'équipe de France qui est aussi kinésithérapeute va vous montrer quelques exercices à pouvoir faire chez soi. Bonjour à tous, on est parti pour quelques étirements et on va commencer par le psoas. on part en cheval avant, les deux mains vers l'avant et on vient redresser le buste. On pense au petit fil qui nous tire vers l'avant et l'objectif c'est de venir étirer l'aile à droite. Bien redressé. et si on veut accentuer un petit peu l'étirement, on se place sur le bout des doigts, on retourne la pointe du pied arrière et on tend la jambe en arrière. Toujours bien redressé. pour une petite mobilisation du dos. Ah, on part la bouture de l'enfant, bien redressé, on vient, vient tracter sur les bras pour passer en position d'accès. De bien étirer. Et de cette position, on va passer un dos creux. On vient étirer tout l'avant du buste, la tête qui n'est pas cassée. Et un dos rond ici. Je est bien dressé, donc cet étirement est bien attiré au niveau des pieds et pieds fort de la jambe. Et dès que j'en ai toute la chaîne postérieure, souvent à car on peut le un ainsi Et on fait la même chose avec la jambe gauche